Forcément, à force de bouger et de s'énerver, le conduit ne tenu pas le coup. Et l'on sera trois par terre, au milieu des lutins. Aïe, ça fait mal. Oh. Nous étions tombés de plus de 2 mètres d'eau. Tu n'avais qu'à pas me toucher. Je n'ai pas fait exprès, j'te... je te... Je m'en rendis compte que d'innombrables lutins nous regardaient. Euh, bonjour Bonjour, vous êtes des humains mais Oui, <rire> mais pourquoi vous parlez tous en même temps C'est parce que cela nous amuse. Mais sinon, c'est pas que ça, la parle. Si vous le voulez. Je pense que ce sera plus clair ainsi. Mais revenons à un sujet plus important. Que faites-vous ici Nous avons fait le voyage jusqu'à votre île, afin de retrouver les sapins que la mère Noël nous a volés. Comment oh. oh. Mais comment pouvez-vous dire que mère Noël a volé des sapins de Noël C'est vrai, comment en es-tu sûr Pourquoi le lutin nous a-t-il fait rencontrer la mère Noël à ton avis Et pourquoi ont-ils récupéré la vidéo C'est parce que c'est eux qui ont fait le coup, c'est ça Exactement. Hmm. mais un truc m'échappe dans ton raisonnement. Comment peux-tu être sûr que les lutins qui sont en face de nous ne sont pas ses complices Euh... Je n'en sais rien, euh, euh, Vous êtes gentil, n'est-ce pas euh, bon. Mais là, je suis vraiment désolée Mais nous allons devoir vous emmener à la mère Noël Et voilà Bravo Millie Mais, mais je pouvais pas savoir, moi Et voilà ben, la prochaine fois, tu réfléchis avant de tout raconter Réfléchir... Allez, bon. euh, Ça va rien si Eureka Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous obligé de nous capturer Désolée, mais... Dans la ce lutin n'aurait-il pas une très grande barbe rousse Oui, c'est le seul lutin ici à avoir une barbe Mais mais c'est celui qui nous a ouvert Oui, et croyez-moi, ce n'est pas un dévote. Comment Comment vous dire ça C'est simple. Vous avez déjà vu un lutin avec une barbe Non Eh bien c'est normal. C'est parce que c'est un nain. Un nain, mais il est là Je ne vous le fais pas dire. Vous vous êtes donc fait avoir par la mère Noël. Alors aidez-nous à l'arrêter et à la dénoncer à son mari. Sans aucun problème, cette garde a payé pour cette humiliation Ouais, voilà ce que j'aime entendre.